Bien bonjour à tous et à toutes, c'est Natol et aujourd'hui j'espère que vous allez tous très bien. Cette vidéo est une petite mise à jour d'une autre que j'avais faite il y a 2-3 ans de ça. Comment assigner un rôle Discord automatiquement. Et vous avez été nombreux à me spammer que le bot était devenu payant donc c'était devenu impossible. Donc je refais cette vidéo pour vous expliquer comment le refaire avec un autre bot. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter et à t'abonner. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne mais également sur Discord où on parle un petit peu, vous partagez également tout ce que vous faites. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord de la chaîne et dans la description de cette vidéo. Allez, on voit tout de suite comment ajouter le bot et comment assigner les rôles automatiquement. Du coup, la première étape, c'est d'ajouter ce bot. On se retrouve sur nadeco.bot. Le lien est dans la description également pour y accéder plus rapidement. La première chose à faire, c'est de cliquer sur Invite. Ceci va nous ouvrir une nouvelle page Discord. Il suffit de s'authentifier et ensuite de sélectionner le serveur sur lequel on veut ajouter le bot. Moi, j'ai créé un serveur spécial qui s'appelle Nadeco. Du coup, je vais cliquer dessus et je vais cliquer sur Continuer. Ensuite, on a une liste de toutes les permissions que Nadeco va recevoir. Donc on laisse comme ça et on clique sur Autoriser. Il y a une dernière étape qui consiste à vérifier si on n'est pas un robot. Il suffit de passer l'étape et ça y est, le bot a rejoint notre serveur. On se retrouve maintenant sur le serveur que j'ai créé spécialement. Du coup, on a maintenant Nadeco le bot, qui est sur notre serveur. La prochaine étape est de créer un rôle qui va être attribué automatiquement lorsque quelqu'un rejoint le serveur. Pour ce faire, on va dans les paramètres du serveur, puis dans rôle et on clique sur rôle. Ici, je vais ajouter un nouveau rôle que je vais appeler Nouveau. Vous pouvez ensuite donner les permissions que vous souhaitez à ce rôle. Pour moi, je ne vais en donner aucune. On enregistre et on ferme. À partir d'ici, il suffit juste de réaliser cette commande. .aar suivi du rôle qu'on vient de créer. Donc pour ma part, c'était nouveau, comme ceci. Et on appuie sur Entrée. Et voilà, Nadeco nous indique qu'on a bien activé le rôle automatique lorsque quelqu'un rejoint un serveur. Et du coup, maintenant, quand des gens vont rejoindre votre serveur Discord, ils auront le rôle automatique qui s'appelle nouveau. Bien sûr, pour désactiver ceci, vous avez juste à faire un point .aar et cela va désactiver l'assignement automatique du rôle. Pour le remettre, il suffit de refaire la même commande qu'on avait juste au-dessus, .ar plus le nom du rôle, et il le réactive. En tout cas, voilà, c'était une très courte vidéo pour vous expliquer comment faire cet assignement de rôle automatique. J'espère que ça vous a plu, peut-être que je ferai d'autres vidéos encore sur la déco, qui est un bot très intéressant et qui a plein de possibilités, qui est gratuit également. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Également, sur le serveur Discord, vous pouvez nous rejoindre, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Allez, salut